Aujourd'hui je reviens en supporter zombie de l'équipe de France. Donc il passe demain ou ce soir en fonction de quand j'ai posté la vidéo. C'est les demi-finales et on espère que les bleus vont gagner. Je commence par utiliser mon fard grade chez Make Up Forever. Je l'applique à l'éponge, mais pas en couche trop opaque puisque je veux seulement une légère teinte cadavérique. En réalisant mon teint, mon cache sourcil est parti, du coup je me suis dit tant pis, on les verra. Ensuite j'ai utilisé un fard gras vert, toujours de chez Make Up For Ever, pour réaliser un contouring et donner à mon zombie un air malade. Et je réalise mon highlighter avec un fard gras jaune, que j'estompe bien à l'éponge. Puis cette fois-ci j'utilise un fard à eau marron, je vais accentuer mon contouring et les traits cadavériques de mon visage, notamment au niveau des yeux. J'ai notamment créé de belles poches sous mes yeux. Pour réaliser ce zombie, je me suis inspirée d'une photo que j'avais trouvée sur Instagram, postée par All Things Officiel. Ensuite, j'ai pris un pinceau très très fin pour dessiner mes traits de visage horrifiques, c'est-à-dire au niveau de la ride du lion. Sur le nez où j'ai mis quelques blessures J'ai commencé à dessiner mes poches, mais aussi rendre un effet d'œil plus enfoncé dans l'orbite J'ai réalisé les dents hors caméra pour être hyper concentré, puis j'ai continué par ombrer certaines parties pour avoir un contraste un peu plus violent et donner plus de réalisme. Ensuite j'ai utilisé un spray que j'avais acheté chez ledéguisement.com qui était censé être du sang éclaboussé. Et comme tu le vois ça marche pas des masses, ça fait plus des gros pâtés que des petites gouttelettes. Un peu déçu quoi. Et voici le résultat. Donc voilà mon petit, ma supportrice de foot morte <rire> évidemment euh, non de ce côté de là Hop. Euh, je sais pas en fait donc là c'est vraiment mon premier body painting on va dire en mode zombie d'habitude j'ai plus je fais plutôt des des prothèses et tout donc en fait c'est hyper dur de redessiner le réaliste euh, la prochaine fois, j'essaierai vraiment de faire euh, toute une prothèse entière de zombies, faire un truc bien dégueulasse. En fait, euh, les lentilles là, elles, sont, elles font un effet dingue, mais tu vois, tu vois flou avec en fait. Donc c'est hyper désagréable. J'espère que tu as aimé ce make-up. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. A très vite, bye <rire> Tous ensemble et j'ai utilisé euh, l'écharpe de Alex il va être content merci